Aujourd'hui nous sommes en Angleterre et oui il y a un petit côté british dans l'air Très précisément à Bristol Enfin encore plus précisément là je suis à Clifton Et on va visiter un peu cette ville Allez c'est parti La mission à chaque fois c'est de trouver des endroits pour manger original, bon, sain et végétarien forcément. Après un bon repas réaliste et responsable, la visite du centre de détention animale local. le quartier de Clifton pour nous rendre à College Green, au centre de Bristol, là où se trouve le City Hall et la cathédrale de la ville. magasin dans l'église. Alors tout ça, c'était que pour de l'argent Comme c'est décevant, je suis déçu. Retour à la réalité et direction le mémorial Wills, à deux pas d'ici, juste en haut de la rue. La dame a permis à ce que je visite le bateau comme ça à l'arrache. Très gentil, très original, très inattendu. Ouh, putain, je me casse la gueule. me casser la gueule. Yeah. Okay. <coughs> <coughs> en regardant la carte de la ville, je remarque une étrange partie appelée Cable Circus, à quelques minutes à pied. Allons-y Oh, quelle bonne surprise Un camp de concentration de consommateurs standardisés, Un lieu à la hauteur de nos attentes qui fourmille d'originalité. On peut se restaurer chez Subway, s'habiller chez Zara, boire un café chez Starbucks ou encore penser différemment chez Apple. Un véritable paradis sur Terre. C'est pas forcément fin, mais c'est hyper bien fait. Fuyons la futilité et allons visiter l'exposition Archéologie émotionnelle de Daphne Wright à Arnolfini. Cette œuvre intitulée L'âme, Agneau, m'a particulièrement touchée. faire un tour dans les rues adjacentes. En fait, c'était en plein Halloween. Et niveau costume, ça partait dans tous les sens. Stop Non c'est bon parce que j'ai plus 20 ans en fait euh, Ça fait un petit moment d'ailleurs que je les ai plus Alors voilà on va rentrer tranquillement à la maison Dormir comme il faut pour être en forme demain matin et poursuivre la visite Allez bonne nuit Good morning Quittons Bristol pour la journée pour aller visiter la ville de Bath, Bain en français. Elle est située à 25 km au sud-est de Bristol. Fondée par les Romains en 50 avant Jésus-Christ pour en faire un lieu thermal, la ville, rendue citée par la reine Elisabeth en 1590, est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987, l'année de ma naissance. Vous voyez quand je vous disais que j'ai plus 20 ans Et bien voilà, on vient de tester les bains de la ville de Bain, et c'était très bien, mais c'était très cher, voilà, pour être très rapide. Hello, hello. Hi. Hi. <rire> Une chouette journée à Bath, retour à Bristol en train pour la nuit, à demain. Quatrième et dernier jour à Bristol. Au programme, petit tour au Saint Nicolas Market, puis Brandon Hill et la Cabot Tower, et enfin le quartier alternatif de Stokescraft avant de prendre l'avion pour Genève. Alors ici nous avons trouvé un modèle architectural et on l'a fait copier-coller, copier-coller, copier-coller... Ce quartier est une véritable œuvre d'art à vivre de l'intérieur. Mon gros coup de cœur café-resto à Bristol, je l'ai forcément trouvé ici, le café Kino. Tout y est frais, naturel et non pas végétarien mais végétalien, c'est-à-dire sans aucun produit issu de l'exploitation animale. Et regardez-moi ce burger Il était encore plus délicieux qu'il ne semblait appétissant. L'assiette complète et la boisson, 10 euros. Qui dit mieux Salut! Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça t'aura plu. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à le faire comme d'habitude, même si c'était encore une fois différent de la vidéo précédente qui, elle, parlait du deuil par exemple. Celle d'avant était un focus sur euh, Genève. Là, c'est quelque chose qu'on pourrait appeler vlog, d'ailleurs que j'ai appelé vlog, mais qui n'est pas forcément un vlog. Euh, je voulais pas réduire ça à. Euh, Regardez, j'ai vu ça, j'ai mangé ça et voilà. Non, bien sûr, c'est ça un vlog, c'est euh, suivre une personne dans un voyage. Mais je voulais donner un sens, euh, une, de, de l'épaisseur en fait en phase avec mes, mes convictions dans ce, dans, dans ce petit film-là en choisissant un angle sincère sur les choses que je voyais comme voilà le, la critique sur le zoo, le centre commercial mais aussi euh, la façon de, de, de, de visiter euh, un quartier alternatif et les choses que propose ce quartier. Bref, tout ça pour dire que j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'ai vraiment hâte de lire vos retours écrits, n'hésitez pas à être précis, long ou même concis en me disant ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé et pourquoi bien évidemment. Les pouces bleus vers le haut font toujours plaisir ainsi que les partages et les commentaires sur Facebook, Twitter et Youtube. Bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne Youtube et à me suivre sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi je te dis à la prochaine parce que j'ai mille choses à te dire encore. Ciao, à plus, bisous